C'est la première émission de l'année. Je veux être au top, que ça déstabilise Eric moi. Chez moi, on doit donner des, des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Enfin bon. Alors, non, non, non, non. Je m'appelle Abcette ou moi Eh bien, <rire> ben, ben, ben, ben, votre mère a eu tort. Ah bon Ma mère a A eu tort. Elle a eu tort Vous voudriez donc que je m'appelle comment Corinne, ça vous Corinne. irait très bien. <rire> Moi, mes, mes non, parents m'ont là... prénommé William. Mmh. Est-ce que... C'est limite. Tu, aurais... tu les as engueulés parce qu'ils m'ont appelé William C'est limite, William. Et Natacha, ils ont le droit Non, Nathalie, c'est mieux. <rire> mais il s'agit là de la partie diffusée de l'émission, car les échanges auraient continué en plateau et auraient été beaucoup moins cordiaux. Absatou se serait fait insulter par Éric Zemmour. C'est probablement l'émission la plus douloureuse que j'ai jamais fait en télévision. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que tout le monde sait ce qu'il pense depuis des dizaines d'années. C'est comme si quelqu'un est réputé pour dire aux gens qu'ils sont moches, et qu'à chaque fois, dans, le, dans un jour nouveau, il dit « vous êtes moche », que tout le monde s'offuse, qu'à chaque fois, Tu aucun... te dis même pas « je suis au courant qu'il allait dire ça », mais à un moment donné, ça y est, Zemmour, on connaît son discours Enfin Zemmour, on connaît Zemmour en plus, c'est pas surprenant. Il a dit à Nicolas Sarkozy que, que sa fille ne devrait pas s'appeler Julia. Mmh. Euh, donc vous voyez où on en est. Je vous informe, réfléchir à déposer plainte contre Monsieur Zemmour. Sur le plateau, j'ai subi des insultes graves, ainsi que mes parents. Très affectés par la violence de la scène que j'ai eu à vivre et que vous n'avez pas vu ce soir, je réfléchis à quitter l'émission. Est-ce que c'est exact qu'il y a une séquence qui a été coupée dans Salut les terriens? Absolument exact, c'est-à-dire que c'était pas possible, c'est-à-dire qu'il y a des choses en France qu'on peut dire et pas dire et le service juridique de C8 nous a demandé de, de couper cette séquence. Je suis une enfant de la République, Eric Zemmour le veuille ou non, et vous allez voir les images où il m'insulte. Jamais je n'ai entendu quelque chose d'aussi blessant que pour moi qui aime ma France et qui aime ce pays, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une, une, une, une insulte à la France. C'est votre prime insulte à la France. Je ne peux pas accepter que Éric Zemmour soit parti du plateau en ricanant. <rire> en me regardant impunément, comme si rien ne s'était passé, alors qu'il venait de m'insulter comme jamais j'ai été insulté, jamais. Donc la question qu'on vous pose, faut-il encore euh, voilà, inviter Éric Zemmour sur les plateaux de télé D'abord, je tiens à vous dire que ce n'est pas moi qui ai provoqué cette polémique, doublement. D'abord, c'est pas moi qui ai mis le sujet sur la table, c'est Thierry Ardisson. C'est vous qui avez lancé la polémique, Thierry Ardisson bah, Lancer la polémique, c'est Absat qui a lancé la polémique, mon cher ami, ce pas moi. Ne prenez pas parti. J'ai envie cette de vous dire histoire. ça pollue. J'ai envie de vous dire ça pollue. Oui, absolument. Vous La avez raison. Mais, et, voilà. Vous avez Pourquoi raison. Allez mais ne vous, vous mettre dans des situations pas pareilles. Partie, ne prenez pas parti. C'est une c'est une séquence qui n'a pas été diffusée. Oui, mais je l'ai vu. Oui, vous l'avez vu parce qu'on vous a montré. Et, et un je morceau. vais vous dire ça m'a choqué. Je pensais pas. Mais, je ne vous ai pas reconnu. Je dis qu'ils sont noirs. Imaginez, imaginez l'équipe du Nigeria avec 8 joueurs blancs sur 11, qu'est-ce que vous diriez Est-ce est est que vraiment, qu'est-ce qu que vous cherchez avec Mais cette, je ne cherche cette discussion pas. sur l'Ukraine me... prénoms Les Hongrois, ils ne veulent pas de l'islam. Les Polonais, ils disent, on ouvre nos bras aux Ukrainiens. Hmm. Mais ils ne veulent pas ouvrir leurs bras aux, aux musulmans. Moi, je trouve que nous avons beaucoup d'exemples à prendre sur ces sociétés. Merci beaucoup, merci d'être venu sur notre Mais plateau. Merci avoir... Et c'est là que le vrai questionnement il vient, moi. C'est pas Zemmour, j'ai même pas de envers Zemmour, j'en ai peut-être un peu plus envers l'hypocrisie des radios et des télé. Après l'avoir diffusé, LCI tweet, imaginez l'équipe du Nigeria avec 8 joueurs blancs sur 11. BFM va tweeter ce que Zemmour dit sur les pays d'extrême droite, Hongrie et Pologne. C8 va tweeter, Eric Zemmour aurait préféré Capsatoussi, s'appelle Corinne, et maudit horreur L'intérêt, c'est de débattre avec coups, lui, si vous voulez. Ah, ça fait un coup mais, puisque c'est bien la ou pas. De... Vous trouvez de... que ces idées ont matière à être développées non, mais... non, mais attendez, est... Euh, est... On, on est à la limite de l'égoïsme avec lui. Tu mets un juif et un antisémite, tu lances le débat, puis tout le monde s'engueule et tout le monde se frappe. Et dans ah, l'audience. Calmez-vous. C'est vous, vous calmez qui allez faire. Les... Qui va faire le critère de qui on doit inviter ou pas C'est vous, Leïla Qui va faire la situation Qui va faire les listes Qui va faire les listes « La première personne qui établit des listes de conformité et de non-conformité, c'est Eric Zemmour. »« Le tribunal de l'intelligence pourrait condamner de leur mot pour son dernier rôle. »« Mais là n'est pas le sujet. C'est scandaleux qu'on puisse entendre des âneries pareilles. Oui, c'est scandaleux. Y a, y a c'est je... Tu fermes ta gueule. Je te... ah » Pétain, vous êtes en 44 95 tu <rire> <m 'en rire> <m 'en>